Bonjour, je suis Caroline Solet et je suis romancière. Je m'appelle Gaïa, Gaïa Wyschniewski, et j'ai illustré euh, Jimmy. Jimmy, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sur la planète aux couleurs. Il a le pouvoir de transformer les objets en les coloriant avec ses feutres magiques. Mais Jimmy se sent seul, donc il va aller sur Terre, il prend la fusée et il va découvrir ce qu'est la vie à l'école, avec les autres enfants. Et ce que j'ai essayé de faire, et je pense que c'est toute la collection Moucheron, c'est de créer une véritable histoire avec cette envie que dès ses premiers mots déchiffrés, l'enfant soit embarqué dans un imaginaire, dans la fiction. Créer cette émotion, ce goût de la lecture avec une histoire forte et, j'espère, poétique, avant de commencer le travail euh, du livre, on en discute comme si on discutait d'un enfant qu'on a rencontré et on, on le brode à deux. Euh, et puis parfois je lui pose des questions, je me dis mais ça c'est pas très normal, Jimmy il, il ferait pas ça. Et tu me dis ah non c'est vrai, même chose dans le dessin. Et voilà on, on l'a trouvé à deux. Il y a eu dans Jimmy, euh, plusieurs moments où j'étais un peu en difficulté et Gaïa me dit mais tu sais ça tu vas pas l'écrire moi, je vais le dessiner. Toute la collaboration, je trouve, ah dans ces oui. romans illustrés pour enfants, c'est de voir qu'est-ce que tu écris, toi, qu'est-ce que l'enfant doit lire ou entendre, et qu'est-ce qui n'est peut-être pas nécessaire et qui comprendra oui. dans l'illustration. Les livres que Caroline écrit, ben moi, ça me fait plaisir de les illustrer parce que je trouve des livres... Qui réconforte et qui accompagne euh, vraiment. On se remet dans des émotions, euh, mmh. on s'en souvient bien. Mmh. <rire> ce premier jour d'école euh, avec euh, ma grande sœur qui, qui était censée rester près de moi et qui n'est pas restée près de moi. Enfin, moi je me souviens de ça et je me suis dit, mais Jimmy il est tout seul et comment je me souviens que moi j'étais toute seule On peut s'y plonger et se dire, ah mais euh, je ne suis pas tout seul, lui aussi il vit ça. Il y a l'envie de douceur, de dire, peut-être que pour toi ce monde te paraît brutal, mais nous, on est passé par là, <rire> on l'a vécu aussi, mais tu veux voir que ça peut aussi bien se passer. On a aussi envie de toucher l'adulte, qui est une émotion aussi. Ouais, et qu'il ait autant de plaisir ouais. à lire le livre que l'enfant aussi à le lire. Et en fait, Jimmy, sa planète aux couleurs, c'est sa petite bulle, c ses rêveries, son imaginaire, toute sa sensibilité. Donc effectivement, la planète Terre, c'est le monde, ce sont les autres. Tous les jours, j'ai le même problème que Jimmy, même en tant qu'adulte. Euh, C'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien sortir de chez soi. Et c'est vraiment tout ce, ce rapport, cet équilibre entre notre monde intérieur et le monde. J'écris des histoires pour m'aider moi-même aussi. Il y a eu beaucoup de recherches dans le dessin, tenir euh, un personnage tout le long d'un livre, c'est pas facile, et ici c'était une série, donc il fallait que dès le début, on soit bien d'accord qu'il ne va pas trop changer. J'ai beaucoup travaillé les expressions, on a vraiment réfléchi euh, à son costume, euh, mmh. à, à ses envies, <rire> euh. et maintenant on a envie de le, le faire vivre. Et notre idée, c'est vraiment dans les tomes suivants, d'explorer ce rapport entre l'imaginaire et le réel. Et à chaque fois, Jimmy va être un peu confronté euh, soit à une difficulté ou tout simplement quelque chose de nouveau. Euh, comment il va devoir s'adapter